Bonjour à et bienvenue dans ce dernier épisode de l'histoire des chaînes du broadcast américain. Oui je sais vous êtes triste, mais ce n'est pas non plus la fin des vidéos. On attaque aujourd'hui donc du coup la dernière chaîne à avoir été créée sur le broadcast et il s'agit de The CW. The CW est le successeur de Warner Bros et de UPN lancés l'un et l'autre à une semaine d'intervalle en 1995. UPN et The Warner Bros. ont tous deux commencé juste au moment où Fox commençait à s'implanter auprès des téléspectateurs américains. Les deux chaînes ont été lancées très discrètement et ont eu des retours assez médiocres. Cependant, au cours des 11 saisons qui ont suivi, les deux ont pu diffuser plusieurs séries qui sont devenues très populaires, telles que Buffy contre les Vampires, Star Trek Voyager, Seventh Heaven, Dawson's Creek, Charmed, Smallville et America's Next Top Model. The Warner Bros. et UPN étaient en déclin, incapable d'atteindre la part d'audience ou d'avoir eu l'effet que Fox avait eu au cours de sa première décennie et encore moins celui des trois grandes chaînes ABC, CBS et NBC. Au cours des 11 années de fonctionnement de UPN et de Warner Bros, les deux chaînes ont perdu 2 milliards de dollars au total. Les responsables de Chris Craft Industries, Viacom et Time Warner avaient d'ailleurs évoqué une éventuelle fusion de UPN et de Warner Bros dès septembre 1995, soit 8 mois seulement après leur lancement respectif. Cependant, les discussions ont finalement échoué sur la question de savoir comment combiner les intérêts des stations de Chris et de Tribune Broadcasting dans la proposition de fusion des chaînes les portefeuilles des deux sociétés se chevauchant sur plusieurs grands marchés. Les dirigeants de CBS et de Time Warner ont annoncé le 24 janvier 2006 qu'ils fermeraient respectivement UPN et de Warner Bros et allieraient leurs ressources pour former une nouvelle chaîne de diffusion baptisée de CW Television Network, qui garde la programmation de ses deux prédécesseurs ainsi que du nouveau contenu développé spécifiquement pour la nouvelle chaîne. Le président de CBS, Leslie Moon, a expliqué que le nom de la nouvelle chaîne avait été formé à partir des premières lettres de CBS et de Warner Bros. En plaisantant, nous ne pouvions pas appeler ça le WC pour des raisons évidentes. En mai 2006, la CW a annoncé qu'elle diffuserait 13 séries de ses deux prédécesseurs dans le cadre du programme inaugural d'automne de la chaîne. Cette série de The Warner Bros, 7-7, Beauty and the Geek, Gilmore Girls, Rowan Hill, Reba, Smallville et Supernatural, et 6 autres de UPN, America's Next Top Model, Veronica Mars, Everybody Hates Chris, Girlfriends, All of Us et WWE SmackDown. Lors du lancement de la chaîne, The CW a choisi d'utiliser le modèle de programmation utilisé par The Warner Bros, en raison notamment du fait qu'elle disposait d'un programme de base plus étendu que celui de UPN, ce qui lui permettait de courir un plus grand nombre d'heures de programmation hebdomadaire. Comme à la fois UPN et The Warner Bros, de CW ciblent ces programmes pour un public plus jeune. CBS et Time Warner espéraient que la combinaison des programmes de leur chaîne renforcerait The CW en une cinquième chaîne majeure. The CW a été lancé avec une soirée de lancement de Entertainment Tonight, produite par CBS au studio Warner Bros à Burbank, en Californie, le 18 septembre 2006, après la rediffusion du dernier épisode de la dixième saison de Seven Seven. Bien que plusieurs des programmes les plus populaires aient été reportés de UPn et de la Warner Bros dans sa programmation, CW, même si elle a connu un certain succès avec de nouveaux programmes lancés au cours des saisons suivantes, la chaîne a largement eu du mal à gagner un public. En raison de la baisse du nombre de téléspectateurs au cours de la saison 2007-2008 et des effets de la grève des scénaristes dont on reviendra dans une prochaine vidéo, la chaîne a annoncé le 4 mars 2008 qu'elle éliminerait son département de comédie tout en combinant ses départements de théâtre et de programmations actuelles en une seule unité de programmation scriptée. De nos jours, la chaîne fait bien partie de nos Big Five, même si elle n'atteint pas des audiences du même niveau que ses concurrentes. Sa stratégie reste plus ou moins inchangée avec des programmes à destination d'un public jeune. Elle tient le cap avec ses programmes adaptés des comics DC pour en faire un lot de séries interconnectées. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie et merci d'avoir suivi toute la série sur les chaînes du broadcast américain. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai appris plein de choses en les faisant. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style ou si vous avez d'autres idées de sujets. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Et Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo qui n'aura absolument rien à voir avec ce sujet. Je vous fais des bisous, bye